Nous sommes sur le stand de chez Bosch avec Olivier. On a déjà fait plusieurs Bonjour. vidéos ensemble. Je suis très heureux de te retrouver. Moi on, aussi. On est chez Bosch. Là, tu vas nous montrer des, des couleurs, plein de couleurs dans la maison et plein de nouveautés. Bosch se lance dans les couleurs et de manière hyper facile. Ça s'appelle VarioStyle. VarioStyle, oui. c'est un concept. Ce concept, c'est que peut être que vous achetez un, un très beau, un très bel appareil et que deux ans plus tard, vous avez envie d'une autre couleur. Rien de plus facile avec Bosch. Regardez, je n'ai pas de tournevis. Tac, tac, tac. On, change. on va mettre de la couleur dans la maison. Et voilà. Ah oui. <rire> il existe une bonne dizaine de couleurs comme cela maintenant, aujourd'hui, et d'autres vont encore compléter la gamme. On, pouvez... on est sur un frigo pose libre. Hein, donc un... Il s'agit de deux frigos pose libre. Il, il y en a de, de deux formats différents. C'est un combi bottom. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il a le Vita fraîche il a toute, toute la technologie de froid. Euh, et de conservation de Bosch, très performante. Et en de conservation per performante avec un contrôle de l'humidité et de la température au-dessus oui. et en dessous pour viande, poisson, fruits, légumes. Pour ceci, petit rappel, l'année dernière, on avait tourné une vidéo avec Marc qui concernait les VitaFresh. Très intéressant à aller voir quand on expliquait vraiment l'avantage des VitaFresh. Vraiment de la couleur dans la maison, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, actuellement, combien de couleurs plus ou moins Actuellement, nous sommes à 19 couleurs. Ah, oui, quand même. Et donc, vraiment, il y a couleur, un voilà. grand, grand choix. Enfin, ou ou il y aura, 19 couleurs. Et c'est quelle matière C'est de l'aluminium, ceci Alors, c'est du métal. Hein. C'est du métal Tout à fait. Vous mettez vos magnets de, de, habituels sur votre frigo, si vous voulez. Vous choisissez les couleurs. Vous voulez en, en jaune aujourd'hui. Vous voulez épater vos amis en rose demain. On fait ce à on on vous le choix. Vario style, vraiment. Vario, Vario style. Magnifique. Euh, donc la deuxième chose que tu voulais nous montrer, c'était une maison connectée. Comment tu m'as dit ça Bosch, ce n'est pas uniquement de la couleur dans la maison, c'est aussi the easy way to perfect results, comme on okay. dit en anglais. Okay. C'est-à-dire, Bosch avec sa technologie veut pouvoir promettre du, du, non seulement du confort, mais des résultats parfaits. Suivez-moi. Allons-y. On va aller à la cuisine. Je donc, easy way to perfect result. C'est-à-dire, avec la technologie, on, on, reçoit une mani on, on, on obtient une manière beaucoup plus facile de cuisiner, aisée. Quelques exemples. Perfect Air. Nous avons ici une table de cuisson de 80 avec une hotte intégrée. Disponible au cas où en magasin. Elle est en fonctionnement branchée chez nous. Vous pouvez même, et ça c'est unique chez Bosch et, et, et, et, et d'autres marque, marques, vous pouvez placer une casserole bouillante oui. dessus. Pour l'entretien, entre nous, ceci on enlève. enlève c'est de la fonte, c'est solide. La haute le... s'interrompt quand on enlève le filtre, hein, je le précise. Et alors ceci va au lave-vaisselle. Et alors évidemment tout le monde dit oui, mais si quelque chose coule dedans, il y a une ouverture par ici. Qui donne un réservoir de 2 litres d'eau en dessous. Faut, faut Donc, hein. ah, il faut, faut vraiment, vraiment être très maladroit. Il faut vraiment être très maladroit. De toute façon, il y a coupure automatique de l'induction dès qu'il y a débordement. Induction dit aussi ici Perfect Fry. Perfect okay. Fry, c'est une technologie avec des capteurs qui se trouvent en dessous de chaque inducteur qui permettent de garantir quand vous cuisez de travailler par des zones de température au lieu de juste des puissances. Et ça veut dire Donc que... On peut demander à son grill d'être à 190 degrés. Vous pouvez demander à votre... Induction, de faire attention aux graisses que vous brûlez. Par exemple, vous dites, je suis en position 2. Il sait que c'est de l'huile, quelque chose avec de l'huile d'olive ou une omelette. Et j'ai déjà, par exemple, fait une omelette pendant trois quarts d'heure. À chaque fois, pendant ces trois quarts d'heure, j'ai fait le distrait. La hotte a diminué sa puissance pour maintenir la bonne température. Et donc, on cuisine sainement. Et ça vous permet enfin d'être un peu distrait en cuisine, okay. voire de prendre l'apéro un peu plus longtemps pas peur de brûler, Magnifique. sans rien brûler. La technologie dans les fours a aussi ce qu'on appelle Perfect Roast. Perfect Roast, c'est le capteur de cuisson Merci. qui va euh, sur trois points de mesure euh, vous dire quand votre roast beef est prêt. C'est-à-dire au degré près, la température nucléaire au cœur de votre aliment. Et vous, vous prévient, ting, le rosé. Est est Donc on, on ne peut plus rien rater, on, pique on dedans, ne sait plus rien on, demande, rater. Voilà, on sait que rosé c'est 61 degrés au cœur de bon. la viande et il s'arrêtera à 61 degrés. Et il vous prévient, et le four s'arrête et vous prévient. Et de même... Perfect air, perfect fry, perfect roast. Et perfect bake. Là, il s'agit de pâtisserie. C'est la sonde lambda en ce moment C'est la sonde lambda que vous avez dans votre voiture, hein, qui est une technologie Bosch, et qui est intégrée dans les fours, qui mesure le taux d'oxygène oui, et le taux d'humidité, en, en, haut, en voilà. haut à droite en dessus. Il vraiment filmer l'intérieur du mouf, mais je ne sais pas si tu vas la voir. Mais, donc, c'est une sonde qui détermine... Le taux d'oxygène présent dans le four, qui va diminuer car votre... Cake libère de l'humidité, oui. qui donc prend la place, et, quand la et comme ça la courbe monte, quand votre cake est prêt, il libère moins d'humidité incrémentale, supplémentaire, et donc le four vous prévient, donc, donc votre cake est on prêt. On a un programme automatique, on a le programme quiche, on met sa quiche dedans, oui. okay, on appuie sur quiche, et c'est la sonde qui fait tout le boulot, et, et ça s'arrête la... quand c'est prêt. Vous n'avez rien à dire au four, voilà. il vous prévient que la Mais quiche est, est prête. c'est lié à un programme voilà, automatique. C'est lié à un programme automatique. C'est pour bien préciser à ce moment-là. Continuons à parler, à parler de technologie. Là, quand on est dans les lave-vaisselles, il y a la technologie de séchage. Alors oui, vous on avait cette un... voilà. Tout à fait. Donc non seulement on n'a plus ce nuage de vapeur qui vous saute à la figure quand on ouvre le lave-vaisselle. Bonne chose. Deuxième chose, pensez aux lunchbox de vos enfants, tout, les, tout ce qui est plastique et, top et autres Tupperware en ressort sec. On en avait parlé l'année dernière. On avait fait une, on a fait une vidéo qui va bientôt sortir concernant la zéolite. Euh, sur notre site et donc maintenant voilà, ça suit vraiment l'idée toujours du perfect dans la maison Bosch parfaite en fait parfait et on continue hein, on l'a vu là tout de suite avec les frigos Vario style quand on veut et c'est très tendance intégrer un frigo pose libre oui. dans une niche on le sait trop rarement mais normalement il faut toujours minimum 5 oui. cm de part et d'autre, pour les portes en fait pour le des pour portes, éviter hein. la, condensation. la condensation parce que les parois sont toujours plus froides qu'est-ce qui a été fait pour cette gamme perfect chez Bosch, on a enlevé le condenseur, la petite grille qui se trouve à l'arrière de votre frigo, on l'a intégré dans l'isolation de part par et d'autre votre de appareil, à ce plus de condensation. Donc nous avons maintenant des appareils qui vont chauffer les parois extérieures et supérieures et donc zéro condensation possible. Donc à ce moment-là sur un frigo de 60, on fait une niche de 61, 5 mm de chaque côté, ça rentre et comme tu as fait ici, ça fait parfaitement. Et vous gagnez près de 10 cm d'armoire de, de, de, de, de, de, de, de, alors, on va aller voir maintenant une hotte qui est connectée et très très plate de l'autre côté de ce mur-ci. Oui. Et un four, un grand four. Alors. Ceci n'est pas une télévision. Ceci <rire> est une hotte. Une hotte, c'est une hotte murale. Une hotte murale, on se l'imagine toujours horizontale. Elle peut être inclinée, inclined, oui. mais cette fois-ci, Bosch a été plus loin avec une hot flat screen. Comme elle, elle est à utiliser fermée Elle est à utiliser fermée. Voilà, que... Je l'ouvre pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a le filtre à graisse. Quand on ouvre, il y a derrière le filtre à charbon actif, qui dans ce cas est un filtre à charbon actif recyclable, régénérable. On le régénère comment On le régénère à raison de 2 heures dans un four à 200 degrés. Et vous, vous avez... 30 régénérations possibles sans aucune perte d'efficacité. Si on régénère le filtre à raison de 3 fois par an, c'est-à-dire tous les 4 mois, le filtre dure 10 ans. D'accord. Okay. Si on le fait 2 fois par an, le filtre dure 15 ans. C'est unique. Et, et je, je un vois filtre ici. Le... Et un filtre, et un filtre en dessous. Le logo oui. Wi-Fi, donc tout est connecté via une application euh, que vous appelez Home Connect. Hein. Qu'on avait déjà d'ailleurs vu ça, c'est même la haute évidemment. Alors il y a deux choses. D'abord, dans ce cas-ci, la table de cuisson et la hotte sont connectées. Donc vous pouvez commander la hotte à partir de la table de cuisson. Oui. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi à la maison, il y a un petit module comme intégré. En plus de cela, il se fait que cette table de cuisson et cette, et cette hotte. hotte sont équipées avec Home Connect. Home Connect C est une application qu'on télécharge. est une application gratuite que l'on télécharge et avec laquelle on peut commander les appareils à distance. Vous allez me dire, oui, mais je dois encore aller à l'appareil. Ouais. Oui, mais je dois encore mettre ma tasse à café dans... dans oui, mais je dois encore mettre mes assiettes dans la lave-vaisselle. Oui, je dois encore mettre mon poulet dans le four. C'est vrai. Mais grâce à Home Connect, vous avez une commande qui est plus grande parfois que sur l'appareil. Grâce à Home Connect, vous, vous, offre, vous avez plus de possibilités avec votre iPad que sur l'appareil même. Exemple, vous avez ici une lumière d'ambiance... Qu'on qu peut, je... qu peut changer. Qu'on peut changer. Vous en avez six ou neuf. Et sur Home Connect, vous en avez 256. Oui. Donc, c'est vraiment, voilà, vraiment une multiplication des, des, des, des petits détails de la vie. C'est ça qui fait que Home Connect, évidemment, on doit continuer à cuire devant sa tâche, mais tout est disponible sur son téléphone. Vous avez un frying sensor, eh bien, grâce à Home Connect, on va vous expliquer quelles voilà. étapes suivre. Mais c'est plus qu'une télécommande pour la télé, hein, ce n'est pas C'est en plus l'appareil qui va communiquer avec vous. Oui. Par exemple. Je ne sais pas où se trouve votre lave-linge ou votre, votre sèche-linge à la maison, mais chez moi, il est dans une cave. Et dans le cave, le bip qui est après, je ne l'entends pas. Il s'est relié à l'home Et en général, on descend deux, trois fois pour savoir si la lessive est enfin en ah, finie. Donc ici, à partir d'aujourd'hui, c'est le confort. C'est Home Connect qui vous préviendra quand votre appareil a terminé. Magnifique. Vous pouvez également dire, je vais bricoler au, dans le grenier et euh, je voudrais que mes lampes Philips Hue se mettent à clignoter ou changer de couleur quand mon lave-vaisselle a terminé. Manif très clair au niveau du Home Connect. Une dernière petite chose en boche que j'aimerais voir, c'est ce petit four là. Oui. De, euh, vous savez que pour Home Connect, en plus bientôt, maintenant, la majorité des appareils seront, on pourra les commander avec la voix. Donc nous travaillons oui. avec euh, Alexa, Alexa. d'Amazon. Euh, vous restez en restant à table, vous demandez Alexa, euh, allume la hotte ou arrête la hotte ou fait. éteint le four. C'est une, une bonne évolution. Nous sommes ici devant... C'est un, un retour ceci, c'est un retour, il avait déjà existé, il est revenu. Est... Il a déjà existé, il est revenu. Alors nous l'avons ressorti bah, pour compléter notre offre dans la série 6 chez Bosch, qui est une série offre des, des appareils de qualité Bosch, mais avec un prix plus abordable pour les personnes qui disent je n'ai pas besoin ou pas envie de toute cette technologie que nous venons de voir, tout, tout oui. ce confort. Par contre, je veux du bon, du solide, du euh, conf, de, appareil de confort et, et, et, et, et de la taille je, je, et je ça, ça c'est une taille monstrueuse. Nous avons 90 cm. Donc, euh, on a un four tout à fait complet pour les grandes familles, les familles nombreuses qui veulent. Les pouvoir... anciens modèles, c'était l'ancien display, tout ça a été revu ah, maintenant. Regardez-moi ce. pratiquement dans la cuisine ce, là, maintenant. Ce look. Voilà, c'est vraiment un beau look. Bosch a, fait Donc, une, a connu une évolution terrible en termes de design. On va continuer, on va aller ensemble chez Siemens pour deux, trois nouveautés et également aussi un four de 90 un peu nouveau. Oui, on va le On voir. va voir ça tout de suite, c'est parti.